Aujourd'hui, on a officialisé ce titre de championnat de France et qui permet aujourd'hui de valoriser la performance des, des jeunes. J'adore les blocs parce qu'au moins on n'est pas assuré. Après, c'est la vitesse et après les, les, dif, les difficultés. J'aime bien euh, l'intensité, euh, les moves sont pas trop loin, mais un petit peu quand même. On fait des chutes, c'est rigolo. Je préfère la difficulté parce que je trouve ça plus intéressant, euh, bah, la résie, euh, les mouvements. Euh. Utiliser la corde, les dégaines, euh, j'aime bien, ouais. la hauteur euh, c'est bien. À cet âge-là, ont... c'est vraiment l'âge où on peut se permettre de travailler toutes les disciplines, et il faut, parce que c'est là où on va repérer ben, certains potentiels dans certaines disciplines. Chaque discipline apporte quelque chose, des petits critères, des petites aptitudes pour, euh, voilà, pour chaque discipline. La vitesse peut apporter pour le bloc, le bloc peut apporter pour la difficulté, et ainsi de suite. Du coup, vis-à-vis euh, -vis du sport, c'est vraiment important de former les jeunes à bosser les trois disciplines. je pouvais. Je suis fière de moi, mais maintenant il faut rester concentré pour demain. Euh, je compte un peu faire, euh, un peu faire ma entre guillemets, carrière euh, professionnelle euh, en difficulté et en bloc. Et euh, je compterais ben, plutôt euh, me rabattre vers la difficulté un peu plus tard. Oui. Je préfère la vitesse parce que bah, c'est celle où je m'entraîne le plus et c'est celle où je suis le meilleur. Après en minime ce sera pas aussi la même chose vu que la voix sera différente mais euh, je m'entraîne déjà pour cette voie. vitesse j'ai quand même bien gazé. Au début j'étais moi et moi, mais après je me suis quand même bien rattrapé à la fin. beaucoup euh, le bloc parce que bah c'est là où je suis la plus forte et, euh, et puis euh, je sais pas c'est le bloc c'est très solidaire je trouve enfin plus que la difficulté ou la vitesse et euh, du coup ça met la bonne ambiance et c'est plus cool que le reste je trouve euh, j'aime bien euh, ton, euh, essayer des plein de choses ça ne va pas haut, ça va pas forcément haut et euh, j'aime bien grimper dehors, euh, en bloc dehors avec des crash pads. Plaisir, force et détermination. Allez, force ça.